Je voulais que je passe la nuit avec un peu de coco dans le zen. Un peu bourré sous l'averse, les coups de pluie tombent à l'envers. J'ai beaucoup trop peur de toi, Vrillet. La neige que j'aime, c'est en février. Fait Pas besoin de calme pour voyager, juste besoin de calme pour respirer prenait chaque seconde que fait le temps, les aiguilles au creux du bras, se faisaient l'amour si facilement. Elle vivait chaque seconde que fait le temps, son sourire ne se verra plus qu'à travers l'héroïne dansée. Je défoncerai les murs si c'est la seule façon t'aider, je tâcherai d'être un peu plus dur si c'est la seule façon de t'aimer. C'est loin de tes secrets, j'ai peur de rien, je suis qu'un sauvage, au cœur givré qui soigne en toi l'obscurité J'aimerais que tu s'arrêtes, qu on fasse le tour de la planète Pour que tu me dises la vie est belle pour que bonheur à pas ta fenêtre Je pourrais m'envoyer valser, me laisser loin de tes problèmes J'ai pris le temps d'être un peu chiant, bien qu'important pour la vie que tu m'aimes Je voulais voir la vie dans ses yeux Je voulais qu'il s'éloigne du chemin vers les yeux Je voulais qu'il se rappelle qu'un sourire c'est précieux Je voulais beaucoup trop de choses Mais surtout qu'il fasse un vue Le regard vite comme la mort Une pupille rondelle en demande encore c'est plus vraiment elle, je trouve que c'est juste le même décor Elle n'est pas vraiment d'accord, elle se sent mieux avec des conneries dans le corps Je te sens piégé dans un monde où l'univers est bien trop sombre Où la lumière brille que ton ombre et la folie qu'a toutes les ondes Je rêvais qu'elle prenne un autre tournant, un peu blasé les yeux ensemble. sang Je voulais qu'elle se rappelle d'elle avant, quand son sourire était qu Elle se rappelle d'elle avant quand les problèmes n'existaient pas, quand la douceur soufflait de son âme et que je respirais le moins des temps je voudrais qu'elle remarque maintenant sa folie plus fort les voiles la toute allure vers les étoiles Faut que je me comporte en VG 10% de toi c'est pas assez Arrête de vouloir te lasser Moi j'ai préféré t'en lasser Mais maintenant je suis lassé Il me faudrait un peu plus de temps pour compter mes sentiments Il me faudrait beaucoup plus de temps pour déplacer les continents. Dis-moi si c'est bien folie T'es déchiré toutes les nuits Tu penses vraiment qu'un jour je pourrais m'habituer à se dire Dis-moi si je dois rester Après m'avoir testé Je crois que je perds un peu de moi même quand même tu dis me détester, elle voulait que je passe la nuit avec les mains tremblantes, les gouttes de sel, Bois si fort dans l'abdomen et tout devient flou, j'ai peur pour elle, elle voulait que je fasse ma vie avec avant qu'elle devienne ce qu'elle est, avant que l'overdose l'achève et qu'on se revoie plus jamais.